Ah, oui. Alto Castellé. Président. Président de quoi La République algérienne. Qu'est-ce que tu vas faire pour l'Algérie Les usines, l'agriculture. L'agriculture... Oh. Euh, L'Amazon. L'Amazon Pourquoi Parce qu'on a de l'uranium. L'uranium. Avec l'uranium, c'est cher l'uranium. Déjà pour l'utiliser, pour c'est cher. Comment je vais faire des usines avec les usines, je vais faire décoller des appareils construire des usines. Mais avec ces usines, on va réduire l'importation avec l'énergie renouvelable. On va envoyer de l'énergie pour l'Afrique. Les pays voisins, bah, on va envoyer jusqu'à toute l'Afrique. Comme ça, on va devenir un besoin pour eux. Si on l'arrête, ils il peuvent mourir. Ils peuvent il tomber. Et après, ce qu'on va faire de la rente, tu vois, après l'agriculture, si on fait l'agriculture, nous serons les premiers au monde parce qu'il n'y a qu'est-ce qu'on gaspille notre argent Mais beaucoup plus, c'est l'agriculture. Si on fait l'agriculture, il y a une huile à de, la plus grande huilaïa d'Algérie, à, à temps de la, Soudou, à la les deux, on n'aura plus besoin d'un truc d de l'étranger. Une pomme, on ne va pas l'acheter. Si on est sur l'agriculture, maintenant le Sahara, si on cultive des nains, on aura un mois à l'avance. On a les montagnes. D'ici combien de temps D'ici combien de temps président 35 ans. 35 ans. 35 ans Tu as fait un ans. Dans 23 ans. Inch'Allah, Belle. Inch'Allah. Je S'ils sont les papiers, mais si c'était moi, je leur ferai des maisons à côté des frontières. Pourquoi Les, Français, les moyens, coup, pas aussi, bon, frontières mais je vais leur faire des maisons d'ina, je vais leur faire tous les moyens, mais on échangerait de travailler. Ils ne doivent pas finir ici, ils doivent rester à côté des frontières. Je vais leur faire des et des maisons, ils vont travailler. Je vais leur, leur donner de l'argent, Maintenant, on gagne du travail, ils auront un après, un toit, un collège. Des, des compétitions. Ah, les compétitions. Des compétitions d'art pour l'addition. Mais en parce que le matériel de l'agence, ça manque. On va voir des cyclistes. Les cyclistes, toi, ils n'ont pas de bons vélos. Pourquoi Ils n'ont ils ont pas les vélos de course. T'as vu vélos de course Ils se portent jusqu'à n'importe quel toit. Mais eux, ils ne supportent pas. Ce n'est pas des tout à les... Le L'Europe peut crever facilement, c'est pour les bébés, les petits nègres. Mais pour faire avec des entraînements, Nous ils ont besoin de bon matériel. Va à Alger, tu as du matériel professionnel. La alacate avec américaine, c'est La alacate est américaine 0,0,0,4, Qui les supprimez. Qui Des américains Supprimez. J'ai plus besoin Pourquoi Je n'en presque rien au monde. Tout le temps on l'apporte en Russes, on a le russe. Pourquoi l'Amérique, c'est l'Allemagne, c'est nos ilmi Seulement on a besoin de Hadja. Qu'est-ce qu'on fait Alors leur va seulement du pétrole pour gagner de l'argent. C'est seulement la ça a des seuls. Après le russe c'est un pays ami. Pourquoi L'Algérie a leur avion, à la mig 29. C'est un avion de chasse, c'est russe. C'est laquelle qu'elle a, elle a des bombardiers russes. Tout vient du russe, notre matériel, mon chat. Quand les Russes, ils ont, ils ont fait le plus puissant chef au monde. C'est qui là Le russe et l'Algérie. Le plus puissant et le au monde, c'est l'Algérie et qui l'ont. Pourquoi se choses déjà Deuxièmement, partout où tu trouves, soit le premier, la deuxième, c'est un Algérien, là c'est un russe. C'est vrai Oui, c'est vrai. Ah. Et... شكرا. الپوکون. الپوکون. أعرفه على أسمه. هذا بيد. بوليو. أعرفني وتعرفنيش. أنا أعرفه. أنا أعرفه كسبار. أعرفه كسبار. لا. عندك في آه عندك؟ آه Hein? La page, la page, la page, la page, ah, aussi... la page, la page, la page, la page, la page, la page, la page, la page, la page, la page, la la la la la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 Et après, ce qu'on va faire de la rente, tu vois, après l'agriculture, si on fait l'agriculture, ça, ils seront les premiers au monde, parce qu'il n'y a qu'est-ce qu'on gaspille notre argent Il y a beaucoup plus. l'agriculture. Si on fait l'agriculture, et une huilaïa, la plus grande huilaïa d'Algérie, à temps d'aller sur deux, les deux, on n'aura plus besoin d'un truc d d de l'étranger. une pomme, on ne va pas l'acheter. Si on est sous Maintenant le Sahara, si on cultive des on aura un mois à l'avance. Et on, le nord aussi, on a un les montagnes. D'ici combien de temps hein? D'ici combien de temps D'ici le président oui. 35 ans. Aujourd'hui 35 ans. 35 ans Ah. 2 ah. ans. Maïe Dans 23 ans. Tu l'incha'Allah est à. Ah. Belle. Oh. Ça dépend. ils sont des papiers, si c'est des je leur ferai des maisons côté des frontières. Pourquoi Les frontières, je vais leur faire des maisons d'INA, je veux leur faire tous les moyens de travailler. Non. Je vais les des non, non, ils ne doivent pas venir ici, ouais, mais... bon, ils doivent rester à côté des frontières. Moi, je vais leur faire des arbres, des maisons, ils vont travailler. Je vais leur, leur donner de l'argent. Hmm? Maintenant, ils vont gagner du travail, ils auront un abri, un toit, des collèges. Hmm. Des, ah. des, des, des compétitions. Des compétitions dans la décoration. Ah. Parce que le matériel non ingéré, ça manque. On va voir des cyclistes. Les cyclistes, toi, ils ont plus de bons vélos. Pourquoi Ils n'ont ils ont pas les vélos de course. Ils des vélos de course. Ils se portent jusqu'à n'importe quel point. Mais eux, ils ne supportent pas. Ce n'est pas des tout L'Europe peut crever facilement. C'est pour les bébés, les petits nés. Mais ils peuvent faire avec des entraînements. Ils ont besoin d'un bon matériel. Bon indien. Du matériel professionnel. La halakat m'américaine La halakat m'américaine 0, 0, 0, 4, les supprime. Qui Les Américains Supprime. J'ai plus besoin d'apportation. Pourquoi Nous, on n'apporte presque rien en Amérique. Tout le temps, on apporte en Russie. Pourquoi l'Amérique, on a l'Allemagne, c'est nos humains Et si seulement on a besoin de Hadja, qu'est-ce qu'on fait On va seulement du pétrole pour gagner de l'argent. C'est seulement. Là, la a dit Après, le russe, c'est un pays ami. Pourquoi L'Algérie a. Leur avion, euh, c'est mis à la MiG-29. C'est un avion de chasse. Oui. C'est russe. c'est là qu'elle a, elle a des bombardiers russes. Tout vient du russe. Notre matériel, mon chat. Quand on les russes, ils ont, ils ont fait le plus puissant chat au monde. C'est qui là Le russe c'est l'Algérie. Le plus puissant hélicoptère au monde, c'est l'Algérie et qui l'ont. Pourquoi elle se change déjà de Deuxièmement, chat partout où tu trouves. Toi, le premier, la deuxième, c'est un Algérien ou c'est un Russe? C'est vrai? Oui, Merci. Et le Poupon? Le Poupon. Je suis à la Je suis venu à Je venu Je ne pas. Facebook.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 Président du quoi La République Algérie. Qu'est-ce que tu vas faire pour l'Algérie Les usines, l'agriculture. L'agriculture. Oh. Euh, La NASA. La Pourquoi Parce qu'on a de l'uranium. L'uranium. Avec l'uranium C'est cher l'uranium déjà pour Pour les usines, c'est cher. Comment je vais faire des usines Avec les pas. usines, je vais faire décoller des appareils. Pour construire des usines. Mais avec ces usines, on va mettre l'importation avec l'énergie renouvelable. On va envoyer des, de l'énergie pour l'Afrique. Les pays voisins, bah, on va envoyer jusqu'à toute l'Afrique. Comme ça, on va devenir un besoin pour eux. Si on l'arrête, ils peuvent mourir. Ils peuvent et tomber. Et après, qu'est-ce qu'on va faire de la rente Tu vois, après l'agriculture. Si on fait l'agriculture, ils seront les premiers au monde. Parce qu'il y a qu'est-ce qu'on gaspille notre argent Il y a beaucoup plus. C'est l'agriculture. Si on fait l'agriculture une de et une huile la plus grande huile à y d'Algérie, à temps de la Soudou, à de la, les deux, on n'aura on plus besoin d'un truc d d de l'étranger. Une pomme, on ne va pas l'acheter. Si on est sous l'agriculture, maintenant le Sahara, si on cultive des nains, on aura un mois à l'avance. Et le Nord aussi, on a les montagnes. C'est combien de temps hein C'est combien de temps Vous le président ouais, ouais, ouais, ouais. 35 ans. ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها الله ها ها ها ها ها ها ها ها ها شاء الله ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها je vais leur faire des maisons d'ina, je vais leur faire tous les moyens de les faire travailler. Non, de Ils ne doivent pas finir ouais, mais... aussi, bon, ils doivent rester à côté des frontières. Moi, Je vais leur faire des arbres, des maisons, ils vont travailler. Je vais leur, leur donner de l'argent. Hum? Maintenant, on gagner du travail, ils auront un abri, un toit, un collège. Des compétitions. Ah, des compétitions. Mais en plus, parce que matériellement, on va voir les cyclistes. Les cyclistes, eux, ils n'ont pas de bon vélo. Pourquoi Ils n'ont ils ont pas les vélos de course. Ils des vélos de course. Ils se portent jusqu'à n'importe quel point. Mais eux, ils ne supportent pas. Ce n'est pas des tout terrains. Le peut crever facilement. C'est pour les bébés, les petits Mais ils peuvent faire, faire avec des entraînements. Ils ont besoin d'un bon matériel. Va à Alger. Tu du matériel professionnel. La c'est La 4, les Qui Les Américains besoin Pourquoi sinon plus presque Américains? On apporte en russe. Pourquoi l'Amérique Pourquoi les nous aimer. Et seulement on a besoin de qu'est-ce qu'on fait On leur du pétrole pour gagner de l'argent. Là, la crise, ça a été seule. Après, le russe, c'est un pays ami. Pourquoi L'Algérie a leur avion, leur mig 29. C'est un avion de chasse. C'est russe. Celle-là, elle a des bombardiers russes. Tout vient du russe Notre matériel, mon chat. Quand les russes, ils ont fait le plus puissant chat au monde. c'est qui là le russe, c'est l'Algérie. Le plus puissant les au monde, c'est l'Algérie et qui l'ont pourquoi elle se change déjà Deuxièmement, partout où tu trouves, soit le premier, la deuxième, c'est un Algérien, c'est un russe. C'est vrai Merci. c'est vrai. Merci. Le le prendre. Le peut prendre. Elle peut prendre. peut prendre. peut et tu fais une Facebook ce que tu une page Facebook Je g d j a o u a vidéo la page Facebook, page Facebook c'est bien. Tu as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 si on fait l'agriculture, nous seront les premiers au monde parce qu'il n'y qu'est-ce qu'on gaspille notre argent Mais beaucoup plus, l'agriculture Si on fait l'agriculture, il y a une de, la plus grande wilayah d'Algérie, à temps de la Soudou Adra, de les deux, on n'aura plus besoin d'un truc d d de l'étranger. une pomme, on ne va pas l'acheter. Si on est sur l'agriculture, maintenant le Sahara, si on cultive des liens, on aura un mois à l'avance. Et on on a des montagnes. C'est combien de temps C'est combien de temps le président 35 ans. 35 ans 35 ans 35 35 ans Ah S'ils si ça les papiers, mais si c'était moi, je vais leur ferai des maisons à côté des frontières. Pourquoi Les frontières mais je vais leur faire des maisons d'ina, je vais leur faire tous les moyens, mais on est sur les Non, non, non, ils ne doivent pas venir aussi bon, ils doivent rester à côté des frontières. Ben, je vais leur faire des arbres, des maisons, ils vont travailler, je vais leur, leur donner de l'argent, hum? maintenant, quand je travaille, ils auront un après, un toit, des collèges. Des compétitions. Ah. Des compétitions d'art de Mais en fait, parce que le matériel normal, je pas, ça manque. On va voir les cyclistes. Les cyclistes, toi, ils n'ont pas le bon vélo. Pourquoi Ils n'ont ils ont pas les vélos de course. vu les vélos de course. Ils sont portés jusqu'à n'importe quel point. Mais eux, ils ne supportent pas. Ce n'est pas des tout à les... Là, on peut crever facilement c'est pour les bébés, les petits nés. Mais Pour vous faire des rapides des entraînements. Nous avons besoin d'un bon matériel. Vous en gé Tu as du matériel professionnel. La as un contact avec américain La علاقة مع أمريكان. Euh 0 0 0 il veut qu'on parle plus Qui, des américains Supprimer. prime. Il nous donne ça dans la Pourquoi Sinon on la presque rien non mais tout on l'apporte en russe, on a le russe. Pourquoi l'Amérique n'est pas l'armée, c'est nos Seulement on a besoin de haja, qu'est-ce qu'on fait Alors leur va seulement du pétrole pour gagner de l'argent, c'est seulement la l'alaké a saadé seul. Après le russe c'est un pays ami, pourquoi L'Algérie a leur avion, c'est à la MiG-29, c'est un avion de chasse, c'est russe. C'est celle qu'elle a, elle a des bombardiers russes, tout vient du russe, notre matériel, mon chat.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 لا شيء. البوكون. البوكون. على اسمه. روليو. روليو. عارفينه وتعارفينه. ما لا أعرفه. أنا فش في نعم. عندك فيس بوك. آه. عندك. وش مالا فيس بوك؟ مشت جوا. هذا اللي عارفه ah, Normal. Ah, On va pas se taper là-dessus quoi. D'accord. On va pas se dire en défense. Va-y donc. Va-y donc. Ah y a ça. Ah, à l'education des dé. À l'education des dé. Où Président. Président, dit quoi? La République Algérienne. Qu'est-ce que tu vas faire pour la Les usines. L'agriculture. L'agriculture. Oh. Euh, la nasa. La nasa. Pourquoi? Parce qu'on a du uranium. Uranium. Urani. Avec l'uranium?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 Et après, est-ce qu'on va faire de la rente, Tu vois, après l'agriculture. Si on fait l'agriculture, ça ils seront les premiers au monde. Parce qu'en Guinée, qu'est-ce qu'on gaspille notre argent Il y a beaucoup plus. l'agriculture. Si on fait l'agriculture, et une deux la plus grande huilaïa d'Algérie, à temps d'aller sur deux, les deux, on n'aura plus besoin d'un truc de l'étranger. une pomme, on ne va pas l'acheter. Si on est sur l'agriculture, Maintenant, on si on cultive dîner, on aura un mois à l'avance. Et on a aussi on a les combien de temps? combien de temps? D'ici combien de temps? président. 35 ans. 35 ans. 35 ans. 35 ans. 2 ans. 2 23 ans. Ah. Sal. Donc Sal. ans. Ah. Ah? Ça dépend. S'ils si sont les papiers, si c'est des je leur ferai des maisons à côté des frontières. Pourquoi Les frontières je vais leur faire des maisons d'INA, je vais leur faire tous les moyens, mais on ne change pas de travail. Non. Donc, à coup, là. Ils ne doivent pas venir ouais, mais... aussi bon, ils doivent rester à côté des frontières. Mais je vais leur faire des arbres, des maisons ils vont travailler. Je vais leur donner de l'argent. Hum? Maintenant, on gagne du travail. Ils auront un après, un toit, un collège. Des, ah. des, des compétitions. Des compétitions d'art pour l'addition. Mais Parce que le matériel n'en a Ça manque. On va voir des cyclistes. Les cyclistes, toi, ils n'ont pas de bon vélo. Pourquoi Ils n'ont pas les vélos de course. T'as vu les vélos de course Ils se portent jusqu'à n'importe quel point. Mais eux, ils ne supportent pas, ce n'est pas des tout Le L'Europe peut crever facilement, c'est pour les bébés, les petits-nés. Mais pour faire avec des entraînements, ils ont besoin d'un bon matériel. Bon Alger, tu as du matériel professionnel. La halakat m'américaine, c'est très La halakat m'américaine 0, 0, 0, Qui Des Américains Supprimés. Je n'ai plus besoin d'importation. Pourquoi on n'apporte presque rien en Amérique. Tout on apporte en russe. Pourquoi l'Amérique, l'Allemagne, c'est nos îles Seulement, on a besoin de Hadja. Qu'est-ce qu'on fait leur va seulement du pétrole pour gagner de l'argent C'est seulement. la Cahine, ça a des seuls. Après, le russe, c'est un pays ami. Pourquoi L'Algérie a leur avion. C'est à la MIG-29. C'est un avion de chasse. C'est russe. C'est qu'elle a, Elle a des bombardiers russes. Tout vient du russe. Notre matériel, mon chat, quand on les russes ils ont, ils ont fait le plus puissant chat au monde. C'est qui là Le russe et l'Algérie. Le plus puissant et le c'est l'Algérie et qui l'ont. Pourquoi elle se change déjà de Deuxièmement, chat, partout où tu trouves, soit le premier, la deuxième, c'est un Algérien, c'est un russe. C'est vrai Combien c'est vrai. Ah.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 il y vidéo, il y floppage, inshallah. merci, bien ça il